Good morning allei denesus aujourd'hui le lishman ramon de ra ben tsik vefani dvora bat ester asikotot am ben masudi si osote aussi dedune prochaine étude du misko de 5 minutes éternel nous situons סריס חמה חולץ רבי אומר סריס חולץ שיש לו רפואה. סריס אדם לא חולץ לו רפואה. בירושלים. בירושלים. סריס אדם. On revient sur un sujet qu'on a évoqué dans la Mishnah Bête à propos du Saris. Le Saris est celui qui est castré. J'ai entendu parler qu'il y a un Saris, un Saris. Quelqu'un qui est castré, mais pas forcément qui est castré parce qu'il s'est fait castrer. Plutôt que quelqu'un qui n'a pas de testicules en fonction. Qu'il y en a un à qui Que si il décède, que si son frère décède, il devra faire la Khalitza même s'il si est saris. Et si lui-même décède, il faudra faire la Khalitza à sa femme. Et j'ai entendu parler d'un autre saris. Un eunuque. En bon français, ça se traduit, je crois. On traduit toujours comme ça les saris. Et... Euh et Vé Saris, un autre Saris à qui ni on fait la, ni pourra faire la Khalitsa, ni on pourra faire la Khalitsa. C'est en deux mots. Il vient nous dire Rabbi Yoshua, il nous dit Sache que, et je ne sais pas comment interpréter. Il, a, il se rappelle Rabbi Yoshua que dans sa jeunesse, il a entendu d'Allahot que des fois il parlait d'un Saris, d'un eunuque, quelqu'un de castré, qui, à qui qui peut faire la Khalitsa et à qui il faut faire la Khalitsa à sa femme, s'il si est marié avec elle. Et d'un autre côté, il a entendu parler d'un autre Saris que le veut le Chotin peut faire la chalitza. Il n'a pas le droit de faire la khalitsa, Ni on aura besoin de faire la khalitsa, Sa femme, sa femme est directement Mais Ni les Farish ne sait pas de quoi, comment interpréter cette annaĥa, de qui on parle. En réalité, je vous fais une petite introduction. Tout d'abord, d'abord une petite parenthèse par rapport à la khalitsa, que lui, ni lui ni, peut, ni en fait ni lui ni, un, ni son frère pour en faire la khalitsa, ni pour lui. C'est déduit ça d'un passage que le but du hiboum c'est de donner naissance une progéniture à celui qui devait en avoir une. Or, s'il était saris s'il il était castré, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et s'il ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'y a plus de mitzvah de donner des enfants à sa femme. Et aussi dans le même sens, dans, en réciproque aussi, s'il ne peut pas donner d'enfants, alors on ne va pas dire à sa belle-sœur de faire le hiboum parce que quoi ça sert de se marier ensemble, ils ne vont pas avoir d'enfant. Ça, c'est de manière générale. La Toa nous a dit, Loi maḥreshmo, car Asher Loi venait de Bet Harkiv. Ça c'est pour celui qui décède. Alors on lui dit, Loi maḥreshmo que son nom ne soit pas effacé. Il se souvient de quoi tu te plains De toute façon, il ne pouvait pas faire. Son nom il était effacé parce que de toute façon il pouvait pas avoir d'enfant quand il était vivant. Donc on ne va pas avoir la chalitza. Ni Loi ibum ni la chalitza de Inversement, quand lui, quand sa, sa belle-sœur, quand son frère décède et que sa belle-sœur vient devant lui en ibum. Il ne peut pas construire la maison de son frère, puisqu'il ne peut pas donner de naissance. Donc il aura ni boum ni khalissa à faire. Mais on a entendu qu'il y en a un qui fait que c'est à la règle, et l'autre qui marche, et l'autre qui intervient. Mais en ni les je ne sais pas comment l'interpréter. Sur ça, Amar Rabbi Akiwai, vient Rabbi nous dit en il moi je vais t'interpréter. En réalité, il y a deux sortes de sarissim, il y a deux sortes de, de gens qui ne peuvent pas donner naissance. Il y en a un qui est de naissance, et il y en a un qui a été accidentel. Il y en a un qui est de naissance qui est né sans, euh, comment ça s'appelle, en français, c'est euh, le cher aussi, des, un ouais, castré mais de, de, de naissance quoi, qui est né sans, sans fonctionnement hormonal des hommes, il a des testicules qui ne fonctionnent pas, ça on l'appelle dans, dans la mission, on l'appelle un Saris Rama, le Saris du, du, du Soleil, pourquoi du soleil, parce qu'en fait il n'a jamais vu, depuis qu'il est né, il ne voit, voit pas le soleil, depuis qu'il voit le soleil, il est, il est castré en fait, d'accord il ne s'est pas développé. Il y a le Saris Hama et Saris Adam. Et celui qui a été castré ensuite. Et sur ça, Rabbi Akiva, il nous interprète comme ça. Ani Farish, moi j'ai interprété? Saris Adam, Choletz, Vechol Sinejtov. Celui qui est Céris, Saris Adam, celui qui est castré par les hommes, qui a été castré par les humains, lui, il devra faire la khalitsa et, et on fera la khalitsa à sa femme. Parce qu'il a eu un moment dans sa, voie, dans sa vie où il a été apte à donner naissance. Il avait un moment où sa, son système hormonal fonctionnait et normalement il, avait, il devait avoir des enfants. Lui, c'est pas un être différent de tout le monde. C'est un être qui a eu un problème technique, entre parenthèses. D'abord je suis ma phrase, après j'explique. Saris Rama, à la différence du Saris Alagmar, qui rapporte ce que, ce que je vais vous dire. Saris Rama, l'Urkholes et par contre celui qui est né, Saris, qui est né, castré, sans, depuis qu'il est tout petit, eh bien, va le ni on fera la ni lui fera la ni on fera la sa femme, il a été complètement exclu de donner progéniture sur Terre. Une remarque que la Gman nous dit explicitement. Vous imaginez bien que malheureusement, les gens qui n'ont pas eu d'enfants, ils ont passé des fois plusieurs années sans avoir d'enfants. Jusqu'à que parfois même, ils vont peut-être atteindre, le mari va atteindre 80 ans sans avoir d'enfants. À 80 ans, de toute façon, plus personne ne peut avoir des enfants. Ouais, là, on perd la, la puissance humaine euh, des hommes, d'accord, malgré tout, on fait quand même la khalitsa, pourquoi est-ce qu'on fait la khalitsa, de toute façon, il ne pouvait plus avoir d'enfants, parce qu'on va lui dire, ouais, mais à l'époque, à l'époque, il pouvait avoir des enfants, donc il a passé une vie, le pauvre, sans abandonner le dire. sur ça, la Torah l'a pas en lui disant, en lui disant, quand on disant, parce que déjà, que veloi euh, ma la Torah nous a dit, il faut faire le hiboum, de manière à ce que son nom ne va pas être effacé, à exclure de là celui que de toute façon il était effacé complètement. Quelqu'un qui a eu, même dans sa jeunesse, la possibilité d'avoir des enfants, alors maintenant il a... quelqu'un qui a eu dans sa jeunesse la possibilité d'avoir des enfants, alors là la nous a dit bon, alors souciez-vous de, de laisser une progéniture, et mariez-vous avec sa femme pour lui, donner, pour lui donner pour lui donner, des enfants. Mais même s'il a eu même un instant de chat à coucher, c'est-à-dire depuis qu'il est né, depuis qu'il est né, il a eu au moins un moment où il était apte à avoir des enfants, il avait tout le système qui fonctionnait normalement, et après là, il y a eu un accident, ou euh, une, par des hommes ou pas, à la différence du cas, où, à la différence du cas où, où, où il est né comme ça, où il est né comme ça, alors Torah nous a dit, il faut faudra donner naissance à lui qui devait avoir une progéniture, mais lui il a été exclu depuis, depuis qu'il est né le pauvre, il pouvait plus en avoir, il pouvait pas en avoir, donc du coup, il n'y a pas de mitzvah de faire la mitzvah de Iboum avec sa femme, d'accord Ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Loki. Rabbi Eliezer dit le contraire, exactement. Et là, Saris Rama Cholet, celui qui est né Saris, il faudra faire la Khalitsa avec Hotzenishtour ou faire la Khalitsa à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il peut être guéri. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on peut être guéri, mais je peux vous dire une chose. C'est qu'Avram, il, qu il était lui aussi, stérile, et finalement, il a eu des enfants. Vous voyez que quelqu'un qui a été, Saris Adam, Saris Rama, quelqu'un qui est né comme ça, Noïmaot, elles étaient comme ça. Peut-être que la médecine, elle, elle, je ne sais pas, peut-être qu'un jour on va réussir à lui, à lui mettre, à lui réparer son problème qu'il a, celui qui est né comme ça. À la différence de celui qui a été castré, qui avait le système, là il a perdu complètement. Saris Adam, parce qu'il n'a aucun moyen d'être guéri. D'accord Malgré tout, là, la est retenu comme Rabbi Akiva, qu'on qu fera la, la, la, la Khalidza et le, il fera la Khalissa à sa belle sœur. Si, si il était initialement bien et qu'il y a eu un problème ensuite. Mais celui qui est né comme ça, qui est né castré, eh bien il ne pourra pas, euh, il est complètement exclu, exclu, exclu de la mise à et khalisa. Ok Et sur ça on conclut avec la Mishnah. Eid Rabbi Yehoshua al Ben Shaya Adam. Il nous a témoigné sur ça Rabbi Yehoshua. Rabbi Yosha ben Betera, Al Ben Megoussat, je ne sais pas ce que ça veut dire Ben Megoussat. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et je cherchais dans les métargime une... ici, si, je n'ai pas vu encore, c'est si quelqu'un d'autre qui en parle. Et ben Megoussat, il y avait apparemment une famille qui s'appelait Ben Megoussat, je ne sais pas. Shaya Birushalayim, Sris Adam, qu'il y avait chez eux un Ayirushalayim, un Sris Adam, quelqu'un qui était castré par des hommes. Et on a fait le hiboum à sa femme pour maintenir. Et le but de ce témoignage, c'est de prouver que les Dibra d'Ibrahim va qui vient de prouver que la lacha était comme Rabbi Akiva, qu'effectivement, à partir du moment où il a eu un shahat kosher, il a eu dans sa vie une, un potentiel, un moment potentiel où il pouvait avoir des enfants. Sur ça, on aura la misère de hiboum et Khalitsa avec sa femme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslachah. Kol Touv, Salam.